Bonjour. Bonjour. tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de nos ateliers créatifs, on va vous montrer comment réaliser une carte en pop-up avec la technique de la spirale. Donc je vais vous faire voir comment faire la carte pop-up en spirale. La spirale, c'est un des effets pop-up le plus facile à faire. Pour autant, c'est pas hyper évident non plus, mais on va essayer ensemble. Euh, voilà, Donc vous prenez une feuille A4, noire ou blanche, comme vous voulez, ce qui est important c'est qu'il y a un contraste entre la feuille de fond de votre carte pop-up et de la spirale en elle-même. Vous la pliez en deux, voilà, et maintenant on va faire la spirale, Donc, je la découpe dans du papier, il ne faudra pas qu'elle soit ni trop fine, ni trop large. Euh, il faut qu'en gros qu'elle fasse un peu plus d'un centimètre de largeur. Vous allez faire un rond qui n'est pas plus grand que votre carte. Et ensuite, vous découpez la spirale dedans. Voilà, donc voilà la spirale, si elle est trop longue, vous la recoupez et maintenant, on va la placer. Donc, on va mettre le bout hein, vers l'extérieur de la carte et le centre bien au milieu. On prend deux petits bouts de scotch double face. Il y en a un qu'on va placer au milieu de notre spirale, et un autre sur la languette, ici, mais de l'autre côté. Surtout pas du même côté, parce que sinon ça fonctionne pas. La spirale, vous allez devoir peut-être la bouger un petit peu pour choisir le meilleur endroit pour que ça donne de l'effet. Euh, si, euh, si vous collez trop fort directement, vous risquez de plus pouvoir la bouger, donc... Allez-y doucement. Donc là, on peut décaler légèrement, pas trop, sinon ça ne fermera pas bien. Et on colle de l'autre côté. Voilà, ça c'est la spirale le plus simple. On peut en rajouter des petites gommettes pour faire joli, ou on peut aussi en mettre plusieurs. C'est plus difficile d'en mettre plusieurs. Donc là, je vais en découper une autre, et après, on va voir comment on va la placer. Voilà. Donc la deuxième spirale, et il va falloir la placer en tenant compte de la première qu'on a mise. Donc, il va falloir faire plusieurs essais, encore plus que pour la première. Donc, pareil, vous mettez du double face au centre, et sur la languette externe, donc au centre ici. Et sur la languette externe, toujours d'un côté et de l'autre. Pas du même côté, sinon ça ne fonctionne pas. Donc on va faire des essais et on va voir si ça marche. Alors là, en fait, en refermant, on voit que la grosse spirale se colle à la petite. On va regarder si ça fait joli. Là, pourquoi pas Donc, On va la laisser comme ça. Et on va rajouter des gommettes. Et voilà, une petite carte que vous pouvez envoyer ou garder pour chez vous en pop-up. Alors, on vous a préparé une petite sélection des créations qu'on a fait en carte pop-up. Donc, vous en avez des toutes simples, une spirale, ou vous avez les modèles dont vous a présenté Marion, donc à deux spirales. Et vous pouvez aussi rajouter des petits fils pour que ça crée un petit peu plus de relief à votre carte. On s'est inspiré de différents livres. donc euh, Le livre pop-up, celui-ci vous présente toutes les techniques pour faire des pop-ups, du plus simple au plus compliqué. Il y a également la Bible du papier, qui est intéressant parce que vous avez des pop-ups dedans, mais aussi plein d'autres choses. Et n'hésitez pas à venir voir des livres en pop-up sur le réseau de lecture publique, tel que celui-ci, avec une très jolie spirale. On espère vous voir rapidement sur l'ensemble de nos bibliothèques médiathèques. À bientôt Au revoir